Bonjour mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi. bienvenue sur cette vidéo, ce tutoriel durant euh, lequel nous allons vous apprendre comment maîtriser le staking de Sruc. Sruc est une très bonne opportunité d'affaires, je dirais même une technologie, une grande technologie, une révolution d'ailleurs, qui vous permet de Garder des crypto-monnaies dans votre portefeuille, dans leur wallet, wallet décentralisé avec 12 mots-clés, donc sécurisé, et de multiplier vos gains. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je veux dire? De multiplier vos économies. En fait, vous gardez de l'argent et en plus, on vous paye. C'est comme si je vous, si vous disait vous gardez de l'argent dans votre mobile-monnaie et votre mobile-monnaie se multiplie. Enfin, l'argent se multiplie avec des pourcentages. Donc, lorsque ce dit qu'il débloque le potentiel des crypto-monnaies, ils savent pourquoi ils le disent. Parce qu'effectivement, auparavant, nous gardions nos crypto-monnaies dans nos portefeuilles en attendant qu'elles prennent la valeur, mais nous n'avions pas de plus-value, nous ne gagnions rien de plus que ça. On attend qu'elles prennent la valeur. D'autres ont gardé des crypto-monnaies depuis cinq ans, vous attendez toujours qu'elles prennent la valeur. Mais est-ce qu'on vous paye des pourcentages hebdomadaires sur ces crypto-monnaies? La réponse est non. Donc, ce qui est innovant ici, c'est que cette entreprise du nom de SRE, crée un portefeuille décentralisé comme Trace Wallet, comme Tron Pro, comme Meta, Metamask, comme euh, euh, Clever, etc., etc. La seule différence, mesdames et messieurs, c'est qu'ici, le fait de garder votre argent dans votre portefeuille, on vous paye de façon hebdomadaire. Voici les pourcentages qui sont devant vous. Bitcoin, 7 par an de gain par an sur votre stock de Bitcoin. Ethereum, 10 par an. UDT, 14 par an. BNB, 15 par an. ADA, 15 par an. DOT, 16 par an. Stroc leur propre crypto-monnaie, 20 par an. Je dis bien 20 par an. Matic, 15 par an. Alors, je parlais d'année, je parle de semaines, donc vous êtes un peu perdu. En fait, les pourcentages sont annuels, mais ils payent de façon hebdomadaire. Donc, par exemple, si je prends 20 par an, si je veux savoir combien je peux recevoir par semaine sur mon stock de pièces je vais diviser 20 par 52 semaines. Et 52 semaines, quand il fait la division, ce que je trouve, c'est le pourcentage hebdomadaire. Donc, chaque semaine, moi, je garde mon argent, je n'ai pas placé mon argent. Je n'ai pas investi mon argent. Je garde mon argent chez moi à la maison et mon argent se multiplie. C'est comme si mon portefeuille devient une machine qui produit de l'argent pour moi. Aussi simple que ça. Portefeuille qui est sécurisé, Portefeuille euh, sur lequel je détiens le mot, euh, 12 mots-clés. Donc, si même je perds mon portable, je peux installer l'application sur nos portables. Donc, je suis ici pour vous apprendre Comment maîtriser le sticking? Parce qu'en réalité, c'est le sticking de crypto-monnaie sur un portefeuille révolutionnaire qui n'a jamais existé. Ça n'existe sur aucun autre portefeuille. Cette technologie l'appelle la technologie Inc. Integrated Cloud Cluster de de euh, de ce truc. Je me demandez mais l'argent vient d'où En fait, l'argent vient des validations dans le réseau, dans le monde entier pour toutes les crypto-monnaies. Quand on fait des transactions, des frais de transaction. Leur portefeuille, vous ajoutez un code que vous allez acheter, vous allez acheter leur note et dès lors que vous achetez le note sur le portefeuille, alors vous pouvez produire de l'argent avec ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez installer leur portefeuille, mais vous pouvez garder l'argent sans avoir de l'argent. Oui, là, c'est juste garder de l'argent. Mais si vous voulez produire de l'argent, après avoir installé leur portefeuille, il faut aller acquérir le nôtre. Et là, c'est une autre paire de manches parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, on suppose que vous avez installé leur portefeuille vous avez déjà acheté leur note et vous voulez maintenant savoir comment faire le sticking pour qu'on vous paye de l'argent. C'est l'objectif que je vais atteindre dans ce tutoriel. Donc, on y va. Donc, on suppose que vous avez installé le portefeuille, vous avez le note et maintenant, vous voulez maintenant euh, produire de l'argent. Parce que sans le note, on peut garder de l'argent dans le portefeuille, le sécuriser comme dans tous les autres portefeuilles, seulement que vous ne pouvez pas multiplier votre argent. Pour pouvoir avoir le node, il faut contacter un membre de ce truc qui est un, un homme d'affaires dans ce business pour qu'il vous donne son lien pour que vous puissiez acheter le node. Et une fois le node acheté, et là, il y a un bouton qu'on appelle cryptic ID dans lequel il faut aller relever le code pour venir l'ajouter sur le node, sur le portefeuille pour pouvoir configurer et commencer à produire de l'argent. Je suppose que vous avez, vous avez fait tout ça déjà et donc, je parle du principe que vous avez déjà tout fait et il reste maintenant à faire le sticking. Voilà. Donc, allez-y apprendre comment acheter le no, nœud, tout ça. Ça, c'est une autre paire de manches. J'ai produit des vidéos sur ça. Allez-y sur ma chaîne YouTube et faites-le. Le de passage, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous manquerez de bonnes informations si vous n'êtes pas abonné. Souvent, vous regardez vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous d'abord avant de continuer. Donc, le code dont il est question, on le prend ici. Quand on a un back-office comme le mien, on le prend ici en cryptic ID, là là, ok. Et puis apparaît de là, vous voyez là. On dit que chez moi le code a été le, le, quand c'est mis comme ça, ça veut dire qu'il existe un lien entre mon back office et mon portefeuille sur lequel je vais faire la présentation maintenant. Donc quand on dit que est cryptic ID is linked, ça veut dire que mon node est connecté à mon portefeuille et donc je peux me produire de l'argent avec ce portefeuille maintenant ce que vous devrez faire avant de venir écouter cette vidéo? Maintenant que vous avez fait tout ce qui, est, tout ce qui vient de, de, de vous montrer, euh, on va maintenant produire de l'argent. Et c'est le but de la vidéo. OK? Bien. La première chose à faire, c'est d'ajouter des fonds sur votre portefeuille. Vous savez que euh, dans le compte de ce truc, il y a deux parties il y a excusez-moi il y a la partie wallet donc je t'entends de vous dire qu'il y a deux parties importantes il y a la partie wallet vous voyez là quand on est dans le bac sur le portefeuille, il y a la partie wallet qui est là, qu'il faut bien distinguer. C'est la partie note qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il y a la partie wallet et il y a la partie note. La partie wallet, c'est la partie où vous pouvez garder votre argent. Euh, voilà, de l'argent simplement. Vous ne voulez pas multiplier cet argent, vous voulez garder là-bas simplement. Voilà. <rire> Donc, chez moi, je, je n'ai juste que 6 dollars là-bas. Parce que je, voilà. Ça, c'est juste. Vous ne voulez pas multiplier cet argent. Vous pouvez garder dans la partie wallet. Et donc, dans ce cas-là, s'il veut garder l'argent, il clique sur chaque crypto-monnaie et je récupère son adresse et je, je l'approvisionne. Chaque crypto-monnaie, chaque crypto-monnaie. Ça, c'est dans la partie wallet, juste garder l'argent. Mais s'il si veut produire de l'argent, je vais cliquer sur la partie note et là, on passe à autre chose. Et donc, je clique sur note. Là, c'est dans le but d'approvisionner euh, mes portefeuilles dans le but de multiplier de l'argent. Ceux qui vont cliquer sur Node et que, qui pourront faire tout ce que qui viennent d'écrire maintenant, c'est ceux qui ont le code cryptic ID qui a été ajouté à leur compte. Cela suppose qu'ils ont acheté le Node. Donc, ils peuvent maintenant multiplier leur argent depuis leur portefeuille. Donc, une fois que vous cliquez sur Node, ils vont vous donner la liste des crypto-monnaies à laquelle vous pouvez faire le staking. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure en introduction, je vous ai montré les crypto-monnaies à leur pourcentage. Les mêmes pourcentages sont ici. Vous voyez là, regardez bien, Tether, 14%. Regardez ici, BNB, 15%. Regardez, Stryk 20%. Et donc, vous allez cliquer sur chaque crypto-monnaie pour approvisionner cette crypto-monnaie et je vous montre comment ça se fait. C'est-à-dire pour envoyer l'argent ici. Donc, je viens de cliquer sur, on va cliquer sur Struc, OK, sur Stryk, et on va faire, prendre ça en exemple. Et donc, je clique sur truc et on me montre cette page-là. Et vous voyez là, on me dit, il y a delegate et puis il y a un stick. Delegate veut dire que je veux apporter de l'argent dans ce compte. Vous voyez que moi, dans mon business de Sruc, tous mes retraits que je fais, je les envoie directement directement sur la partie Sruc. Tous mes retraits que je fais là-bas, j'envoie ça ici. En même temps que je fais mes retraits dans mon back-office, je les envoie ici et ici, je les multiplie encore. Ça s'appelle l'intelligence financière. Donc, mon argent ne dort pas. Donc, c'est pour ça, vous voyez là, vous voyez que le 2, j'ai envoyé 1, 2, 3, 4 montants ici. Le truc, okay. le, prime, le 29, j'ai envoyé des montants ici aussi également. C'est comme ça. Donc, tous mes retraits que je fais, je les envoie ici directement. Donc, je clique sur « Delegate ». Je me dis que je veux bloquer, ce, enfin, pas bloquer, puisque ici, on ne bloque pas son fond. Vous pouvez, vous, en, vous pouvez en faire usage quand vous voulez. Donc, je clique sur « Delegate » et ça m'envoie sur cette page. On me montre l'adresse sur laquelle je dois faire le dépôt. Il y a un QR code, il y a une adresse en dessous. Donc, je relève l'adresse, je m'en vais. Euh, là où le fond, de là où le fond doit venir, là, je m'en vais là-bas, j'utilise cette adresse pour envoyer les fonds ici. Ce que je viens de dire, c'est valable pour toutes les autres crypto-monnaies, c'est valable pour Bitcoin, pour Ethereum, pour Tether, pour BNB, pour MATIC, pour tous les crypto-monnaies qui sont listées. Je clique sur ça. Je m'en vais prendre l'adresse. Je clique sur ça. Je m'en vais l'adresse. Je clique sur ça. Je m'en vais cliquer sur « euh, Delegate ». Et ils vont me montrer l'adresse. Je vais récupérer l'adresse et j'envoie l'argent. OK? Bien. Donc, c'est la première partie. À approvisionner le compte. On va parler maintenant du, de autre chose maintenant. Bien. Maintenant, on va parler de... Je vais vous montrer le le node. Comment ça se présente. Voilà. Maintenant, le côté node. On revient sur le node encore, on est plus sur le node d'ailleurs. Lorsqu'on clique sur le node, il va vous montrer la somme d'argent que vous êtes en train de faire le staking de staking votre économie. Par exemple moi, toutes mes crypto monnaies dans toutes les autres crypto monnaies, Bitcoin, Ethereum, tout ce qui est sur les sur les portefeuilles MetaMask, en tout cas tout ce qui peut, peut être accepté ici, je les ai désormais réunis ici. Depuis 2017, toutes mes crypto monnaies, je les ai réunis ici. Donc actuellement leur valeur ça fait 8000 dollars que vous voyez là. Et puis mes gains ici, déjà, pour le stake, ils m'ont donné 132 dollars. 132 dollars, euh, c'est pas mal, en moins de trois mois, quand j'ai commencé. C'est pas mal. Donc, ce sont mes gains qui sont là. Voilà ce que j'économise. Donc, j'économise de l'argent et on me paye de l'argent. C'est ce que je devrais noter. Maintenant, euh, ça, de sont les gains en réalité. Donc, ici, on peut isoler les gains. Par exemple, ici, c'est la page. Quand il clique sur une note, on me présente les deux, les, le, le, le, les, mes économies et mes gains. Maintenant, si je veux faire un retrait, il faut que j'isole, il faut que je clique sur gains » pour qu'on me montre la paille des gains pour faire un retrait. Là, on est en train de parler de retrait maintenant. Je vais faire un retrait de mes gains, je clique sur ça et j'arrive ici. Je vous informe que vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire de l'intérêt composé qu'on pouvait euh, retirer sur des portefeuilles. Donc, j'arrive ici, je vois Reward. Reward vous montre déjà vos gains. Et le gain que vous avez eu la semaine passée. Par exemple, sur 132, la semaine passée, le mercredi passé, c'est chaque mercredi, j'ai été payé à 13,62 par rapport à mes gains. Et ça, c'est sur 7 ans. 7 ans, je dis bien sur 7 ans, chaque semaine, je suis payé. En gardant juste mon argent dans mon portefeuille. En économisant mon argent, on me paye. Bien, donc il y a ça. Et donc, comment on peut faire de l'intérêt composé? On va vous montrer d'abord comment on fait un retrait et après, on va revenir sur l'intérêt composé. Je vais faire le retrait. Voilà mes trucs qui sont là. Vous voyez, on dit le total de mes gains font 132 dollars. C'est-à-dire pour, comment on appelle, pour ce truc, j'ai eu 54 dollars. Pour Bitcoin, j'ai eu 38 dollars. en bas. Pour Tether, j'ai eu 8 dollars. Pour Tether, le Tether est 4 dollars. Il y a deux types de Tether là, voilà. Et puis, etc. Je peux cliquer sur ça pour voir toutes les transactions, tous les gains que j'ai eus t en, t en, t en, t en, durant des dates. C'est le total qui fait 132 dollars. Je veux retirer cet argent. Je ne veux pas retirer un coup de 132 dollars. Je dois cliquer sur chaque pièce crypto-monnaie et c'est là-bas que je veux retirer la partie, le, le gain dans chaque crypto-monnaie. Et quand il y a pas de gain, je ne parle pas du montant, de la, de la, du, pas du montant 32, 132 dollars là, c'est réparti en morceau par morceau. Je disais que Sruc m'a donné 54 dollars, Bitcoin m'a donné 38 dollars, etc. etc. Okay? Donc, si je veux faire un retrait, je vais cliquer sur chaque crypto-monnaie pour aller retirer les gains que j'ai reçus là-bas. Supposons que je ne veuille pas faire intérêt composé, je vais retirer pour aller euh, dépenser. Voilà, c'est de ça. Donc, je clique sur Sruc et ça m'envoie ici. Je clique sur ça pour retirer Sruc je vais isoler ce truc, je clique sur ça. Et il m'envoie ici. Il me montre que à ce truc, j'ai 10 pièces, ils font tel montant. Et puis, il met, me montre deux montants, « Delegate » et puis « stick. Je vais cliquer sur un, « un stick pour faire mon retrait. Je vais retirer l'argent, les gains de ce truc seulement. Je clique sur « Unstick ». Quand j'écris dessus, ça me donne ça. Il me montre deux options. Il me dit retrait et puis en stake. Un stake il me dit que je ne veux plus euh, euh, faire le staking. Or, je n'ai pas décidé de faire ça. Je veux continuer mon staking, mais je vais retirer seulement les gains. Donc, je clique sur withdraw reward c'est-à-dire retirer les récompenses. Quand je clique sur ça, il me montre ceci. Avant qu'on arrive ici, il va vous montrer, comment on appelle, excusez-moi, quand vous allez que ça, il va vous montrer euh, euh, l'adresse sur laquelle vous devrez virer l'espace, le, le formulaire qu'il faut remplir. Vous savez quand on fait un retrait, on vous demande un formulaire. D'ailleurs, je vous le montre. Donc, quand je clique sur Withdraw Reward, qui veut dire retirer mes gains, regardez-là, il m'envoie sur cette page. Il me demande de mettre mon adresse de retrait. Il me demande de mettre la quantité. Je peux mettre une quantité, je peux cliquer sur maximum pour tout retirer. cest à dire tous mes gains là. Ça fait 54 dollars de ce 0,22 stroke. Je peux dire que je peux prendre le maximum. Quand il clique sur maximum, il va tout prendre. 0,22, 39, 49, il va tout prendre. Ça veut dire 54 dollars. Et puis, euh, voilà. Euh, on dit le minimum. Le minimum, c'est 0,97 si tu veux faire le minimum. Voilà, bref, et je clique sur Next, je vais mettre mon mot de passe et puis ça va sortir de mon compte ici, Wallet, pour aller sur le, là où je veux l'envoyer. Supposons que je veux l'envoyer sur Metamask, dans le but de faire le change sur PancakeSwap. Metamask, c'est un autre portefeuille. Vous pouvez l'utiliser juste pour retirer votre argent ici et l'envoyer sur Metamask. C'est du BP20, si on trouve le réseau de BP20. Et de là-bas, échanger sur PancakeSwap. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez retiré votre argent. Il est dans le portefeuille Metamask, mais dans un portefeuille de BP20 pour pouvoir l'échanger sur PancakeSwap. Donc, je vais sur PancakeSwap. Je vais sur, d'abord, pour faire aller sur euh, PancakeSwap, aller sur CoinMarketCap, chercher ce truc. Une fois que vous l'avez trouvé, cliquez sur Market, en bas, juste en bas, Market. Quand vous cliquez sur Market, il va vous montrer PancakeSwap. Vous avez pas et soif et vous mettez maintenant, et vous mettez maintenant que vous pouvez votre truc, votre, votre STKK, qui sont la crypto-monnaie de truc contre l'UEDT et tse Vous voyez là, vous voilà, échanger. Donc, chaque jour, chaque semaine, pour aller échanger votre argent, retirer et puis dépenser. En tant l'argent mère est là-bas, sur sept ans, vous pouvez faire ça, vous gagnez votre argent. Vous, chaque semaine, on vous paye, vous partez, retirer, vous dépensez. L'argent mère n'est pas touché. C'est comme si vos économies, votre capital est là-bas. Vous ne touchez pas, ce n'est pas investi, ce n'est pas les risquer sur une plateforme qui, va, qui peut calmer. Non, votre agent là-bas, ça produit de l'argent. Et les fruits de votre argent, vous les dépensez, vous venez échanger, vous les dépensez. Partez sur PanketSwap, vous les changez. Très bientôt, ils vont lister encore d'autres échangeurs, d'autres plateformes décentralisées. PancakeSwap est décentralisé. Auparavant, ils travaillaient avec Elbin, mais Elbin étant centralisé, ils ont délisté L-Bank, il travaille maintenant avec toutes les plateformes sont 100% décentralisées. Donc, faites votre retrait ici. Et puis, bon, ben, c'est fini, mesdames et messieurs. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous. Je vous ai dit qu'on peut faire aussi du... Euh, on peut faire aussi du... Comment on appelle? De, euh, on peut faire de l'intérêt composé. Et on retourne pour vous montrer comment on fait l'intérêt composé. En, en attendant, abonnez-vous. J'insiste là-dessus. Vous ne pouvez pas venir chaque fois euh, suivre... Euh, je vous apporte du contenu, vous écoutez et puis vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous pour que la, la, la chaîne ait plus de vues et qu'elle euh, euh, soit placée en première position dans les moteurs de recherche de Google ou bien de YouTube. Merci. C'est la seule chose que vous puissiez m'apporter, n'est-ce pas? Donc, on revient sur l'option de retrait. Supposons que mes crypto-monnaies STKK ou mes crypto-monnaies, mes gains de Bitcoin, de Tether, de, Quack, de, de Ethereum, tout ça, que je ne veuille pas les retirer, mais je veux prendre pour augmenter les montants que je suis en de mettre en staking dans le but que peut-être dans trois mois, je puisse avoir un capital élevé avant de commencer à retirer. Par exemple, c'est sur sept ans. C'est sur sept ans que je vais gagner. Je, veux, je sais que le staking, quand j'ai acheté le NOB, c'est sur sept ans que je vais gagner de l'argent l'intelligence financière souhaiterait que sur les sept ans, par exemple, que peut-être je puisse faire de l'intérêt composé sur deux ans. Alors, chaque fois mes gains, là, je prends pour augmenter le capital qui est là-bas ou bien mes économies qui sont là-bas, de telle sorte que le pourcentage qui va venir va donner encore un montant plus élevé que le, le précédent et je vais ajouter encore chaque gain, j'augmente, j'augmente, j'augmente, j'augmente. Sur deux ans, après deux ans, les cinq ans qui restent là, je ne ferai que retirer mes intérêts pour, manger, pour dépenser, pour dépenser, pour dépenser. J'allais dire pour manger. <rire> voilà. Donc, maintenant que vous avez compris ça, cette fois-ci, on va faire de l'intérêt composé. Comment ça se passe? C'est la même chose. Faire l'intérêt composé, faire du retrait aussi également. Mais retirer pour ajouter encore sur le truc, sur le montant, la, la sommaire. Donc, on clique sur ce truc, si c'est ce qu'on veut faire, bon, pour, pour tous les autres crypto-monnaies. On prend ici, on, on ajoute sur le capital. Mais il faut lancer, il faut cliquer sur la crypto-monnaie en question, comme ici. Et on va cliquer sur un stick, okay? comme si on veut faire un retrait. Il va nous amener ici. On clique sur withdraw reward. Okay? on clique sur withdraw reward. Et arriver ici, regardez là. Là où on met l'adresse, là, là. vous partez prendre. Quand on était en train de faire l'approvisionnement au tout début, vous vous rappelez, où est-ce qu'on est parti prendre l'adresse? L'adresse qu'on a récupérée, qu on est en train de faire le staking là, c'est cette adresse-là qu'on va aller récupérer pour mettre ça dans la case ici. Donc, si vous voulez, on va aller en arrière je vais montrer cette page. Quand on avait commencé, vous avez dit que si vous voulez faire le staking, vous devez d'abord approvisionner votre compte. Ok, donc sur ça, ça. Et puis vous allez choisir la crypto monnaie sur laquelle vous voulez faire l'approvisionnement. Vous sur Delegate, voilà, et ils vont vous montrer ça. C'est ici que je viens copier cette adresse. Je copie cette adresse qui est là. Et puis je m'en vais maintenant lancer mon retrait. Et donc je copie cette adresse, je vais lancer mon retrait, je m'en vais. Et quand j'arrive cette partie où on me demande de coller l'adresse, je colle l'adresse ici pour que le retrait puisse aller sur le montant que faire, avec lequel je suis en train de faire le staking. Mesdames, et Messieurs, j'ai fini et je vous dis bon succès. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Lambert aussi. C'est une passion pour moi de vous montrer comment multiplier vos richesses depuis votre maison. Voilà. On garde le contact et à la prochaine fois. Ciao.